Euh, je vais va falloir enfin, tester es, la machine maintenant. Mm -hmm. euh, pour l'instant j'ai programmé pour deux ans dans le futur. Et si par exemple, euh, s'il y a un problème, je n'arrive pas à rentrer. Eh ben on pourra dire qu'il fallait pas chercher midi à 14h. Bon, donc euh, la machine étant euh, à base de, de très grande vitesse, mm -hmm. elle peut nous permettre de voyager également géographiquement. Euh, euh, et puis euh, plus on s'éloigne du lieu de départ, plus on évite tout type de paradoxe temporel. Mais pourquoi on n'irait pas beaucoup plus loin dans le temps Genre en 2048 ou en 2114 Alors pour deux raisons. Euh, de un, ça rendrait l'équilibre temporel trop fragile. Et euh, de deux, euh, de toute façon la machine n'est pas assez puissante pour ça. T'as une idée de destination euh... Non. Ok, bah ben, passe-moi le bloc derrière s'il c'est bon. Oh Corée du Nord Euh non. Euh mais pourquoi Pff, On va plutôt aller là. Euh Kinshasa. Attends, attends, mais il n'y a pas un risque de paradoxe temporel avec un doute du futur ou je sais pas. Impossible. Pourquoi Qu'est-ce qu'on dirait foutre à Kinshasa Je. Kinshasa Combien de haches à Kinshasa ça rien, on regarde Kinshasa Et allez Kinshasa, dedans. deux bon. Vas-y, t'as pas de moi C'est parti Putain ça a marché Mais c'est quoi ce pays de merde, la qualité elle est dégueulasse ici Bon faut qu'on attende que la CTRL-Z se recharge pour le retour Putain mais là-bas c'est dit Malou Putain mais c'est vrai Eh bien on va lui demander s'il si dit le roller je filme Ouais il marche dans le futur ton iPhone Ouais t'inquiète en plus je suis full batterie Ok mais on y va Stop et là vous avez vu Michel Bah non qu'est-ce qu'il y a encore Michel Bah c'est de la merde Bonne douze, monsieur Malou C'est pas obligé de prendre l'accent hein. Putain T'es même pas noir et t'as même pas de micro oh, pff, On s'en fout, c'est pour la télévision française Ah d'accord Bonjour Monsieur Fidèle, le nom de mon père c'est le nom du, du papa du savant de la république, Edi Malou Renaissance africaine comparée à la RENAC Vous appelez bien Edi Malou Edi Malou, le premier savant de toute la république démocratique du Congo, Edi Malou Est-ce que parlez-vous des érolères mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de ce, tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à voir. Hein. C'est un problème des TGO. Théorie générale des organisations, comment nous pouvons parvenir aussi à relever ré aussi les défis. Parce que par exemple, le Brésil, à part euh, les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi... c'est Oui, mais est-ce que vous parlez des rollers du, du relais. Oui, bon. mais les rouleurs, là. Rouleurs. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir cette systématique. Mais parlez on... de quel sport Les, les rouleurs Oui, ça fait allusion. Parce que quand on parle de sport, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le roller? sport, là, les rouleurs. C'est de ça que vous parlez Oui, mais c'est clair, c'est ça, ça fait allusion au redynamisme. Mais quand même, vous savez comment ça se prononce, non Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Quand on parle de relaxation, c'est les cinq sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'UPOSMI, qui doit être éventualiste sous cet angle là c'est clair. Quand on parle de l'air, c'est faire allusion à informatiser les sens dynamitiel vers l'humanisme. Je vous en prie. Non mais laisse tomber, il raconte toujours la même chose De toute façon euh, La CTRL Z est rechargée, on peut y aller C'est parti